Messieurs, bonjour à tous, merci d'être là ce matin pour ce, pour ce café chantier du, de République Nord. Notre objectif, c'est de prolonger les allées dangereuses dans le même esprit et d'aller jusqu'à Paris, jusqu'au cimetière de Bourgogne avec une, une promenade qui sera aménagée. Ça veut dire trois choses D'abord, une végétalisation importante, nous allons planter des arbres, il n'y en a pas un seul aujourd'hui sur cet axe. Nous allons planter, je crois, 17 arbres, si je ne me trompe pas, 17 arbres. Le deuxième objectif, c'est de revitaliser le commerce. Donc il y a là plusieurs commerces qui se sont installés, des restaurants. D'autres sont en train de le faire, puisque nous avons lancé le projet. Et le troisième objet, c'est favoriser ce qu'on appelle maintenant les mobilités douces ou actives, c'est-à-dire le piéton qui est quand même qui doit être, qui devrait être privilégié ici à Montrouge et qui l'est de plus en plus, et les vélos, puisque vous le savez, la pratique du vélo se développe et c'est bien à la fois pour, nos, pour notre santé, pour nos corps, mais aussi pour la planète, parce que quand on fait du vélo, on pollue moins. Voilà, venez avec moi. Voilà, je vous présente le, le, le chef de projet, toute son équipe, qui sont là, ils sont, ils sont efficaces, ils travaillent aussi sur le magnifique projet péry Junot-Gauthier.